dans les années 80. Lorsque l'informatique est devenue une profession reconnue, les campagnes de recrutement et de marketing des industriels se sont adressées aux hommes. Bonjour, je suis Emmanuelle Larocque, fondatrice et directrice générale de Social Builder. Nous sommes une entreprise sociale et organisme de formation, expert de l'insertion des femmes dans le numérique. Au début de l'informatique, les femmes étaient très présentes. Les programmateurs étaient principalement des programmatrices. Et dans les années 80, lorsque l'informatique est devenue une profession reconnue et que les ordinateurs ont investi les foyers, les campagnes de recrutement et de marketing des industriels se sont adressées aux hommes. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 26% de femmes dans les métiers numériques. Même aujourd'hui, les femmes sont encore peu orientées et encouragées à aller vers des métiers qui sont encore vus comme des métiers d'hommes. L'histoire de l'exclusion des femmes du numérique doit être réécrite. Social Builder est une entreprise sociale et un organisme de formation expert de l'inclusion des femmes dans l'économie numérique. Nous orientons, formons et insérons les femmes dans les métiers numériques. Et par ailleurs, nous accompagnons les acteurs, organismes de formation, entreprises et territoires à développer une culture et des pratiques favorisant l'inclusion des femmes durablement. Social Builder accompagne des femmes de tout âge, de tous horizons, en reconversion professionnelle, demande aux emplois. Social Builder forme les femmes à des métiers techniques et numériques qui recrutent en associant des compétences techniques, relationnelles et humaines et un accompagnement fort de professionnels du numérique. Aujourd'hui, nous formons sur sept référentiels certifiants sur des métiers du de développement, du CRM ou de la donnée. Aujourd'hui, Social Builder, c'est une communauté de 55 000 femmes et professionnels du numérique et des partenaires fidèles tels que JP Morgan, Salesforce, Microsoft, pôle emploi ou le haut commissariat aux compétences. Pour découvrir les opportunités du numérique et vous former, rejoignez la communauté des 55 000 membres de Social Builder. Connectez-vous sur socialbuilder.org. Nous venons, en partenariat avec la Gêne, de créer le MOOC Propulser les femmes dans le numérique à destination des organismes de formation et des entreprises.